La loi Laglaise fait absolument polémique partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant. Cette loi qui vient créer un nouveau droit de propriété inquiète beaucoup les Français. Dans cette vidéo, nous allons... Et on va voir s'il a réussi à éteindre le feu. Je te propose de regarder cette interview radio qui a été réalisée il y a quelques heures à peine au moment où je tourne cette vidéo pour voir s'il a réussi à convaincre, à nous rassurer ou si au contraire, eh bien, il a confirmé les craintes que nous pouvions avoir. Mais avant de commencer, assure-toi de bien t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos que je poste chaque semaine. Alors, elle... La fin de la propriété une et indivisible obtenue de haute lutte à la Révolution française. Une proposition de loi propose de dissocier la possession du bâti et du foncier. Autrement dit, vous pourriez être propriétaire des murs, mais pas du sol. Le projet, le, la proposition de loi a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture. Son auteur est à mes côtés. Bonjour Jean-Luc Laglaise. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes député de la deuxième circonscription de Haute-Garonne et on va être en, ensemble ce matin pour faire de la pédagogie hein, autour de cette proposition. C'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Elle est passée euh, comme une lettre à la poste, si je puis dire, le 28 novembre, lors du vote par l'Assemblée nationale, unanimité. C'est quand même suffisamment rare pour être signalé, non c'est justement parce qu'elle a été votée à l'unanimité que euh, la manière dont vous le présentez, en disant la fin de la propriété individuelle, n'est certainement pas du tout à l'ordre du jour de cette proposition de loi. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette interview. En tout cas, pour faire euh, pour apporter une précision, effectivement, il s'agit d'une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée le 28 novembre 2019. Et elle a été votée à l'unanimité. Et comme le fait remarquer la journaliste, c'est assez rare pour être soulevé, puisque ici, il n'y a plus aucun parti qui s'oppose, ni la gauche, ni la droite, ni les extrêmes droites, ni les extrêmes gauches, ni même le centre. Tout le monde était d'accord pour cette loi, ça a été voté à l'unanimité. On se demande bien pourquoi, alors qu'à chaque fois qu'il y a une loi, tous les partis s'affrontent les uns contre les autres pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais là, ici... Tout le monde a été d'accord Bon, très bien, mais écoutez, parfait, on continue c'est juste pas du tout le sujet. C'est pas le, le sujet. Le sujet, c'est justement de donner des droits supplémentaires à plus de Français. Et eh ben vous, vous commencez très fort et très vite. On va effectivement en parler et mettre tout ça au clair, faire droit euh, tout de même aux inquiétudes des uns et évidemment, vous donner euh, la parole pour rétablir certaines choses. C'est vrai qu'elle est passée comme une lettre à la poste, cette proposition, mais certaines rumeurs et, et fake news se sont euh, agitées sur les réseaux sociaux pendant les fêtes. Vous allez peut-être nous la présenter a gros trait, euh, cette proposition de loi, il s'agit de dissocier le foncier et le bâti, avec quel objectif Alors juste pour euh, planter un petit peu le décor, je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu pourras euh, retrouver juste ici si tu, veux, si tu veux la revoir en entier, mais juste pour préciser, cette loi, elle vient dissocier l'achat du bâti du foncier, c'est-à-dire qu'elle va donner la possibilité à euh, des euh, primo-accédants, ou pas d'ailleurs, hein, de pouvoir accéder euh, à la propriété en achetant que le bâti, sans avoir acheté euh, le foncier. Voilà, ça c'était juste pour préciser. On continue pour voir les réponses que va nous donner Jean-Luc Laclaise à propos des inquiétudes et des questions que va lui poser cette journaliste. Il s'agit d'étendre à tous les Français une modalité de propriété qui existe déjà dans la loi, qui avait été proposée par la loi Allure en 2014, et qui permettait à des organismes fonciers solidaires d'acheter certains terrains, d'y édifier des immeubles et de permettre de l'accession sociale à la propriété à certaines personnes sous condition de ressources. La proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité de tous les groupes politiques, puisque j'ai travaillé avec tous les groupes politiques pour la pour la mettre en, en, en œuvre, euh, permet simplement d'étendre ce dispositif à tous les Français, de permettre à tous les Français, sans condition de ressources, de pouvoir accéder à la propriété dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les zones où les Français, les classes moyennes n'habitent plus et dans les, les zones dans lesquelles ils sont rejetés, les zones qui se gentrifient. Euh, zone alors ici, encore une précision, il s'agit en fait d'une loi qui existait depuis 2014 et le foncier était en fait acquis par des OFS, organismes fonciers solidaires, qui s'adressaient à des familles dont les revenus étaient modestes, donc sous condition de ressources. Et ça c'est important de le préciser parce que ces OFS, ce sont, ce sont toujours, hein, j'allais dire c'était, mais ce sont toujours des organismes euh, publics à but non lucratif, et ça c'est très important comme notion, et on va voir que sur ce point-là, il y a des choses qui vont changer sur l'extension de cette loi-là, puisque comme il l'a dit, son but ça a été d'étendre cette loi-là pour l'ouvrir et s'adresser à la classe moyenne, donc faire sauter ces, ce, ce plafond de ressources pour pouvoir s'adresser à tout le monde, pour que tout le monde puisse euh, pouvoir acheter uniquement du bâti sans avoir à acheter le foncier. Allez, on continue. Dites-vous, qu'est-ce que vous appelez une zone tendue — C'est le, le, le code général des impôts qui parle du, de, des zones tendues. En fait, ce sont toutes les agglomérations euh, de plus de 50 000 habitants euh, dans lesquelles l'offre de logement est inférieure, est inférieure à la demande de logement. — Et alors pour ce faire, hein, pour faire accéder le plus grand nombre de Français, pour reprendre vos mots, à la propriété, hein, euh, vous, votre proposition, et c'est quand même ça son caractère inédit, même si euh, vous nous le dites, ça existait dans la loi Allure, c'est de dissocier euh, le foncier, du bâti, autrement dit, euh, c'est euh, d'être propriétaire des murs, mais pas du terrain, pas du jardin. C'est ça tout de même dont on parle hein ?— C'est pas une question de jardin. Ouais. Parce que quand on vous de jardin, vous parlez euh, de maisons individuelles. Ouais. Et cette proposition de loi ne vise absolument pas les maisons individuelles, mais vise justement des immeubles avec des appartements dans les centres-villes de ces deux. Information très importante qu'on n'avait pas euh, avant euh, hier, et eh bien c'est qu'ici il nous précise une chose, une chose relativement importante, c'est que cette loi-là ne vise pas les terrains et les maisons individuelles, enfin, les terrains pour les maisons individuelles. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, on va pouvoir garder encore ce privilège de propriété, de pleine propriété sur l'acquisition d'une résidence principale en maison individuelle, et ça c'est une très très bonne nouvelle donc il faut se réjouir de cette réponse de Jean-Luc Laglaise ici, parce que ça, ça, ça va plutôt dans le bon sens, euh, justement, sur le fait de ne pas avoir à acheter une maison individuelle sur un terrain qui nous n'appartiendrait pas. On continue. Donc la question de la dissociation du foncier du bâti provient d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le foncier a augmenté de 61, 60... le foncier, c'est-à-dire le terrain sur lequel on construit l'immeuble, et pas une maison, une, un, un, un immeuble, euh, a, a augmenté de 71% en 10 ans. C'est devenu 71% en 10 ans Oui, et il représente, il représente entre 30% et 50% du prix d'un appartement. Donc vous vous rendez compte à quel point. Comment est-ce est qu'on l'évalue, ça Comment est-ce que dans le prix de l'appartement, on arrive à, à connaître la part dévolue au, au foncier C'est vrai. Alors ici, aussi, une information très importante, et celle-là, il faut que tu la retiennes, parce qu'on va revenir dessus. Ici, on parle d'une évolution du prix du foncier, dans ces zones tendues, de 71% sur une période de 10 ans. Donc, euh, sur ce foncier-là, et, et, et ce prix de foncier représente entre 30 et 50% de la valeur du bien. Alors déjà, première chose qu'il faut relever ici, c'est que si cette loi-là était passée 10 ans plus tôt, eh bien, les propriétaires de ces appartements n'auraient jamais profité de cette augmentation du prix de 71% et aurait laissé sur la table la plus-value qu'aurait représenté cette évolution du prix du foncier dont ils auraient été propriétaires. Demain, par conséquent, ce foncier continuera à évoluer selon moi, continuera à augmenter, même euh, si le député Jean-Luc Laglaise dit que euh, ça n'aura plus être le cas grâce à cette loi-là. En ce qui me concerne, j'y crois pas une seule seconde. Donc les propriétaires d'appartements de bâtis, plus, plus précisément euh, demain, eh bien, ne profiteront pas dans 10 ans de l'augmentation des tarifs de, du foncier, de l'évolution du tarif du foncier. Ça, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas profiter de ce qui représente la plus grosse valeur du bien, c'est-à-dire le foncier, car c'est lui qui prend le plus de valeur dans le temps. C'est pas tout, il y a d'autres choses, regarde bien. — Vous regardez combien coûte le foncier, combien coûte la construction des X appartements. Et après, vous vous ventilez ce prix de foncier sur tous les appartements. Et vous trouvez que ça fait entre 30 et 50 mmh. même 58 à Paris. Certains... 58 — 58 voilà. à Paris. Donc, donc là, il vient d'expliquer euh, comment il calcule euh, la part de la valeur du foncier par rapport à celle du bâti. Donc il explique que le coût du foncier réparti par le nombre de logements euh, construits, eh bien on ventile ce, ce montant-là et on sait combien, euh, combien le foncier coûte par appartement. Une autre information importante euh, qu'il nous annonce ici, c'est qu'à Paris, ce foncier représenterait 58% de la valeur d'un bien, euh, si jamais on achetait un appartement avec son terrain, et eh bien le terrain représenterait 58% de la valeur totale. Donc plus que le bâti. Mais c'est pas fini. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Français et toutes les classes moyennes ne peuvent plus euh, payer des appartements à ce prix-là. Et donc si l'on arrivait à sortir le prix du terrain du prix de l'appartement, on rendrait un certain nombre de personnes... Euh, solvable pour pouvoir acheter. acheter Alors ici juste une petite parenthèse, il dit que les Français n'arrivent plus à acheter de l'immobilier. Or, d'après les informations que je peux avoir, on a battu tous les records de transactions cette année. Donc euh, pour acheter de l'immobilier en France aujourd'hui, ça pose pas beaucoup, beaucoup de problèmes, contrairement à ce qu'annonce Jean-Luc Laglaise, parce que s'il disait vrai, eh bien les transactions immobilières seraient en chute libre. Ce n'est pas que les riches qui achètent de l'immobilier donc s'il disait vrai on aurait des transactions immobilières qui enregistreraient eh bien des, des, des, des scores à la baisse par rapport aux années précédentes or ce n'est pas du tout le cas les transactions se sont envolées c'est pour ça aussi que les prix augmentent s'il y a une augmentation des prix c'est parce qu'il y a une demande relativement forte et donc beaucoup d'achats beaucoup de transactions qui se font donc ici on voit une incohérence par rapport à, à son discours on continue c'est pas terminé donc... Sortir le prix du terrain, ça veut dire ôter euh, un petit, un, un pourcentage, donc 38 à peu près. Donc, ça, on arriverait à des appartements qui coûteraient entre 30 et 40 moins cher. Oui. Moins cher. Oui. Moins cher. Et cette part-là, ça veut dire que le prix du foncier ne sera plus quelque chose de marchand. — Ça veut dire que, ce que, je, ce, que nous avons proposé, ce que nous avons proposé avec tous les groupes, euh, qu'ils soient des groupes de gauche ou de droite, c'est que euh, des organismes fonciers libres, qui seraient créés par des communes, par exemple, pourraient acheter un terrain et conserver ce terrain, y faire édifier dessus euh, un immeuble et céder la part, les, les, les, murs de, les murs de cet immeuble. Et donc effectivement, le, le terrain ne serait plus au privé, ne serait plus euh, susceptible de spéculation. Euh, et, et donc effectivement serait conservé par, par la collectivité par exemple. Alors là, il, il annonce que le fait que euh, la commune, la collectivité ou l'organisme foncier qui va acquérir ce terrain permettrait d'arrêter la spéculation du foncier. On va voir juste après euh, certaines annonces qu'il fait qui prouvent tout à fait le contraire. Mais ce que je veux préciser ici, c'est qu'il a annoncé tout à l'heure qu'à Paris, le foncier représentait 58% de la valeur du bien, et que demain, lorsque cette loi sera adoptée, qu'il y aura des programmes qui seront proposés avec cette loi Laglaise, eh bien, ça permettra aux personnes qui veulent devenir propriétaires d'acheter uniquement le bâti, en ayant un prix qui sera réduit de 30 à 40%, donc 40%, ont l'air d'être le maximum de la réduction qu'on va avoir. Enfin, ce n'est même pas une réduction, hein. c'est un, un prix euh, moindre du fait qu'on a une partie en moins euh, du bien, puisqu'on n'a plus le foncier. Donc on n'achète que le bâti, et qui représente 30-40% de moins que si on achetait le bien avec son foncier. Or, si à Paris, le foncier représente 58%, ça voudrait dire que demain, en achetant un appartement à Paris avec 40% de moins du prix euh, d'un bien complet, eh bien, ça signifie qu'on achète le bâti 18% de plus que sa valeur réelle. C'est-à-dire que les gens qui achèteront le bâti de ces appartements, de ces programmes sous cette loi-l'aglaise, eh bien, achèteront du bâti plus cher que ce que, ce, que ça vaut dans le bâtiment, dans l'immeuble d'à côté, qui lui propose le même appartement, le même bâti, avec le même foncier. Ça, c'est ce que moi ce que je comprends. Est-ce que toi, tu comprends la même chose que moi Est-ce que tu as entendu euh, ce qu'a dit, euh, qu dit Jean-Luc Lagresse juste à l'instant Tu peux revenir dans la vidéo pour le réécouter si tu veux. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, on achèterait du bâti beaucoup plus cher que ce qu'il nous coûte normalement si on l'achetait avec euh, son foncier. Dis-moi en commentaire ce que toi, t'en penses. Et on continue parce que c'est pas terminé. C'est une sacrée démarche tout de même. Alors on va on va creuser évidemment plus avant et, et répondre à, à certaines interrogations qui se posent nécessairement. Une sacrée démarche, même si vous m'avez retoqué la fin de la propriété pour laquelle nous nous étions, nous nous sommes battus à la Révolution, évidemment, la propriété c'est quand même un droit auquel les Français sont attachés. Est-ce que vous ne craignez pas de, de, de ne pas avoir l'adhésion et la propriété, c'est quelque chose auquel je suis aussi particulièrement attaché. Le droit de propriété existe, je le connais particulièrement bien en tant que conseil gestion de patrimoine. — Oui. Euh, oui et ce... il faut préciser que c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. Hein. — Donc ce, ce droit de propriété euh, est, est absolument euh, fondamental. Il n'est pas du tout remis en cause. Il ne peut pas être remis en cause. — ils les Français très attachés euh, oui. au fait de posséder mmh. et posséder leur maison ah. ?— Oui. — mais euh, Ou euh, oui. leur, euh, leur appartement, oui. — Oui, oui. Le... — Vous aussi. — Moi aussi, tout à fait. Après, il y a des modalités d'exercice de ce droit. Il y a une modalité qui est l'exercice du droit plein en entier. Après, il y a une autre modalité qui s'appelle le démembrement, avec ce droit de propriété qui est divisé en deux, entre l'usufruit et la nue propriété Donc c'est à partir de ça qu'on construit, par exemple, le viager que les Français connaissent très très bien. Et là, effectivement, c'est une autre modalité. C'est un troisième droit de, de, de propriété que vous proposez. Hein. Ce n'est pas un troisième droit, c'est une troisième modalité. Une troisième modalité. Voilà. Une troisième modalité que, que, si... je, que je propose d'étendre, parce qu'elle existe déjà dans la loi. Ouais. Le droit de propriété euh, dissocié entre le foncier et le bâti existe dans la loi, mais il est simplement réservé à des personnes sous plafond de source. Ouais. Ce que je propose, c'est que ce, cette possibilité-là soit ouverte à tous les Français. Accessible à tous. Alors, devenir propriétaire des murs et locataire à vie du foncier, c'est ça l'idée, en fait. Hein en fait, c'est ça l'idée. Voilà, le, le mot est lâché. Hein. Est, euh, le principe, c'est d'être propriétaire des murs, donc euh, souscrire un crédit, avoir un crédit immobilier à rembourser tous les mois pendant X nombre d'années et d'être locataire en même temps du terrain sur lequel on vit, sur lequel on euh, on, on, on vit dans notre appartement dont on est propriétaire du bâti, et ce, euh, ce, ce foncier sur lequel on vit, eh bien, il va falloir euh, payer une redevance, payer un loyer à vie, on l'a bien entendu, tu peux rabobiner sur la vidéo si tu le veux, c'est pas moi qui le dis, c'est la journaliste et le député Laglaise, donc il va falloir payer en plus un loyer à vie sur ce foncier, en plus d'être euh, propriétaire du bâti. Bon, Allez, on continue. Et un propriétaire des murs en dépensant 30 à 40% moins cher et en payant une redevance de quelques euros, de 1 à 2 euros par mois et par mètre carré. À... Là aussi, on n'a aucune précision réelle sur le montant de ce loyer qu'il va falloir payer ou cette redevance, peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, Jean-Luc Laglaise utilise différents termes. Quelques euros, 1 euro, 2 euros mètre carré par mois en fait, lorsqu'on parle de 1 euro, 2 euros, on, on parle quand même du simple au double. 2 euros, c'est le double de 1 euro, quelques euros. Enfin, on ne le sait pas, en fait. Et dans le texte, très clairement, il est noté que eh ce n'est pas, pas encore écrit dans le bail le réel libre qui va être associé donc à cet organisme foncier libre. Il est noté également que le gouvernement pourra intervenir pour rédiger les modalités, pour modifier les modalités de ce bail réel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, à ce jour, on ne sait pas réellement à combien va être cette redevance, à combien va être ce loyer qu'il va falloir payer pour pouvoir vivre sur ce foncier qui ne nous appartiendra pas. Allez, on continue. L'organisme foncier euh, qui, euh, qui est propriétaire du terrain. Et pourquoi euh, cette euh, obligation tout de même de, de, de, de, de louer le terrain Mais d'abord parce qu'il faut pouvoir acheter le terrain. Donc euh, l'organisme foncier qui va acheter le terrain, lui, va s'endetter sur 80, 100 ans, 120 ans, mmh. des choses que peut faire. Euh, une collectivité locale que ne peut pas faire en particulier. Mmh. Euh, et, et donc, effectivement, il faut euh, petit à petit qu'elle qu re reconstitue sa, sa trésorerie pour pouvoir éventuellement acheter un terrain à côté pour faire un autre immeuble. Extrêmement intéressant cette information. Donc... Euh, ces terrains vont être achetés par des communes. C'est quelque chose qui va être laissé aux soins des communes pour pouvoir acquérir ces terrains et édifier ces, ces, ces immeubles. Hein. Parce que là, maintenant, on le, sait, on le sait bien, ça a bien été clarifié. Ça ne concerne pas les maisons individuelles, ça, ne va, ça, va, ça va concerner uniquement les immeubles et les appartements. Et donc, ce seront les communes qui feront ça. Enfin, les communes, pas seulement, on le verra tout à l'heure. Et ici, on nous précise que pour acheter ces terrains, les communes, peuvent emprunter sur 80, 100, 120 ans. Et dans le même temps... Au moment où cette loi a été votée, en fin d'année 2019, il y a une, un circulaire qui est passé, euh, qui a été donc envoyé aux différentes banques françaises pour demander aux banques d'arrêter de dépasser les taux d'endettement de 33% qui, qui est la règle de base, lorsque euh, une banque nous prête, nous fait un, un prêt immobilier, et eh bien il y a une circulaire qui est passée disant de ne plus dépasser ces 33% parce que les banques dépassaient régulièrement ces 33% pour nous, pour nous permettre de nous prêter euh, jusqu'à 40, 42, 43 de, de taux d'endettement et ça se passait plutôt bien. Maintenant, cette, euh, cette flexibilité qu'avaient les banques hier pour pouvoir nous prêter et, et nous permettre d'acheter, eh elle, elle a disparu en même temps que cette euh, loi est apparue. En même temps, dans cette même circulaire, il est demandé également aux banques eh bien, de réduire les durées de ces prêts immobiliers. Donc aujourd'hui, on avait l'habitude d'acheter sur 25 ans. Eh bien, Demain, on va voir de moins en moins de durée longue sur ces prêts immobiliers, on va plutôt réduire vers du 20 ans. On le voit déjà sur de la SCI qui était déjà à 20 ans et ces SCI justement qui a emprunté pour acheter de l'immobilier, demain vont voir également ces durées baisser de 20 à 15 ans et pour le particulier de 25 à 20 ans. Alors que les communes, elles elles ont les possibilités de pouvoir emprunter sur 80 voire 120 ans. Alors ce qui est très étonnant ici, c'est la possibilité qu'on donne aux communes de pouvoir emprunter sur le long terme pour pouvoir acquérir du foncier qui, qui, qui ont des prix élevés, alors que de façon parallèle, le particulier lui se voit eh bien, diminuer cette durée de prêt, ce qui va eh bien, influer sur la mensualité hein, de son prêt, sa mensualité va augmenter de façon significative. Et bien entendu, si cette mensualité augmente, ça fait augmenter le taux d'endettement et comme les banques, on leur a demandé d'arrêter de dépasser ces 33% d'endettement, il va y avoir très certainement beaucoup moins de prêts qui vont être octroyés. Et ça, c'est à déplorer parce que, justement, dans mon ancienne vidéo, je te remets le lien ici si tu veux la voir, je donnais certaines alternatives à la loi Laglaise qui était de dissocier le bâti du foncier. Pour pouvoir justement continuer à acheter le bâti avec le foncier, eh bien, une des solutions c'était justement d'allonger la durée du prêt et de passer de 25 à 30, 35, 40 ans, comme ça se fait déjà dans d'autres pays européens comme l'Angleterre, comme l'Allemagne ou comme le Portugal. Et eh bien ici, avec cette voie-là, avec cette circulaire qui est passée euh, surtout auprès des banques, et eh bien c'est le contraire qui se passe. On va réduire la durée des prêts et on va réduire également ce taux d'endettement que les banques euh, se permettaient de dépasser un petit peu pour nous permettre de pouvoir nous octroyer ces prêts immobiliers et de pouvoir acheter de l'immobilier. Ça, ça va avoir tendance à disparaître. Vous avez précisé dès le début, et, et, et c'est tant mieux, quelque chose de très important, c'est qu'en fait les particuliers dans les maisons ne sont pas concernés. Tous les propriétaires actuels ne sont pas concernés. Aucun propriétaire n'est concerné. Et pour les futurs propriétaires, ils continueront à avoir absolument le choix. Si vous avez les moyens d'acheter un appartement à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon ou à Paris, au prix où ils sont, si vous avez aujourd'hui les moyens d'acheter un appartement, vous l'achetez. Voilà, ici, il le reprécise d'ailleurs. Hein, il reprécise très étonnamment d'ailleurs. On va avoir le choix. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, on ne peut pas critiquer ça n'est pas Cette loi, elle n'est pas imposée demain à tous les acheteurs euh, immobiliers, c'est on va avoir le choix de pouvoir acheter un appartement avec son foncier ou de pouvoir acheter un appartement euh, uniquement pour le bâti et pas le foncier comme, euh, comme il l'explique. Et il explique également que si on a la possibilité, il insiste beaucoup là-dessus, si on a vraiment la possibilité de pouvoir acheter un appartement avec un foncier, sachant eh bien que d'après ce que je viens de dire à l'instant, eh ça va être de plus en plus compliqué justement d'acheter si jamais les durées des prêts se réduisent et si jamais ces taux d'endettement se réduisent également. Et ça, ça va profiter à quoi eh bien, bien entendu, à la loi Laglaise qui, elle, va donc venir proposer eh bien, des biens immobiliers moins chers à l'achat parce que eux, ils n'auront pas le foncier à l'intérieur. Et donc, ces biens-là vont pouvoir plus facilement avoir un prêt que les autres qui contiennent eh bien, le foncier, qui seront en pleine propriété. Allez, on continue. Le, cette proposition de l'os, ce... ce euh permet à des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont exclus, qui sont à 10 km, 20 km, 30 km des villes parce qu'ils ne peuvent plus habiter en ville, c'est à eux que l'on s'adresse. Ça veut dire que la, la, la commune, via euh, ces... Euh, euh, Alors là, Jean-Luc Laglaise nous explique qu'il a, qu a créé cette loi-là pour s'adresser à la classe moyenne. Et c'est ça qui est un petit peu contradictoire, c'est qu'il dit les gens qui n'ont pas le moyen d'acheter... Or, je pensais que les gens qui n'avaient pas le moyen d'acheter, c'était les, les personnes qui, étaient, euh, qui avaient des revenus modestes et pour qui, justement, il était proposé ces organismes fonciers solidaires avec des conditions de ressources pour permettre à ces gens-là de pouvoir accéder à la propriété. Or, ici, euh, on parle de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est la classe moyenne française on devrait pouvoir voir la possibilité euh, d'acheter euh, de l'immobilier comme c'est possible dans d'autres pays en Europe. Et comme ça a été toujours possible jusqu'à aujourd'hui, euh, en faisant tout simplement un prêt immobilier, et, et comme ça a toujours été le cas d'ailleurs euh, en France pour la classe moyenne. Et encore une fois, aujourd'hui, le nombre de transactions n'a jamais été aussi important que cette année. Allez, c'est reparti vous allez créer là, des organismes de, de foncier libre, euh, va euh, acheter un terrain construire un parc immobilier, et donc il va y avoir un parc immobilier dévolu à cette, à cette proposition de loi, et on pourra acheter dans ce parc précis euh, ce, un bien avec ces, dans ces conditions-là C'est comme ça que ça se Exactement. passe Exactement, ce sont des immeubles spécifiques qui seront affectés à ce type de, de dissociation entre le foncier et le bâti. Ça ne, ça ne touche pas tous les programmes immobiliers existants, ni ceux qui vont être, les nouveaux qui vont être mis en place, mais il y aura à côté quelques programmes immobiliers seront dévolus à la dissociation entre le foncier et le bâti. Donc là, il nous explique bien que cette loi elle va concerner une partie des programmes immobiliers et apparemment, ça sera une minorité des programmes immobiliers qui vont être proposés. Donc encore une fois, si le but de cette loi-là était d'arrêter la spéculation sur le foncier, elle ne peut pas se permettre uniquement de se positionner sur une minorité de programmes immobiliers qui vont se faire demain. Pour pouvoir arrêter la spéculation euh, foncière, la spéculation pardon des prix du foncier, il aurait fallu qu'elle se positionne sur l'ensemble euh, des projets immobiliers qui seraient, euh, qui seraient réalisés demain. Or ce n'est pas le cas, les projets immobiliers tels qu'on les connaît tels qu'on les connaissait hier et tels qu'on les connaît aujourd'hui, vont continuer. Ils resteront une majorité. Ce ne sera pas les programmes sous loi Laglaise qui feront la majorité. Donc de ce point de vue-là, je vois difficilement comment la spéculation foncière pourrait être stoppée grâce à cette loi-là. Ce n'est que mon avis personnel. Laisse-moi en commentaire ce que toi, tu en penses et on continue. C'est de mettre en place une mixité sociale dans la ville qui aujourd'hui n'existe pas parce que dans la ville ne peuvent plus habiter que les personnes très riches qui ont les moyens de se payer des appartements à ce prix-là et les personnes justement qui peuvent bénéficier de logements sociaux quand elles peuvent en bénéficier. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça ne vient pas en concurrence des HLM ça vient... Alors sur les HLM, ça ne vient pas en concurrence. Ça vient en complément. Là aussi, euh, il nous explique qu'en ville, aujourd'hui, dans les métropoles françaises, il n'y a que les très riches, pour reprendre les termes euh, du député, que les très riches qui peuvent, euh, qui peuvent vivre en ville. Or, je connais plein de monde qui vit en ville, qui sont propriétaires en ville, et qui l'ont été euh, récemment, euh, et qui pour moi ne sont pas très riches. Faudrait, euh, euh, ce serait intéressant que Jean-Luc Laglaise précise euh, ce que signifie être très riche, parce qu'aujourd'hui, pour acheter de l'immobilier, on n'achète pas un bien immobilier cash. On achète un bien immobilier en ayant un prêt à la banque. Et pour ça, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être très riche pour pouvoir acheter de l'immobilier. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, les HLM permettent de la location. Quand une personne sous condition de ressources veut acheter, vous avez les OFS, Organismes fonciers. Solidaires, qui font également de la, de la dissociation de foncier et du bâti. Donc exactement le même système. Mais après, vous avez toute une gamme intermédiaire qui ne correspondent pas au plafond de ressources et donc qui ne peuvent pas rentrer dans ces dispositifs et qui ne peuvent plus acheter en ville. Et donc euh, la proposition vise ces personnes-là, pour leur permettre de venir... Ah, réhabiter donc, réhabiter. On le comprend, hein, monsieur le député. Hein, je rappelle, Jean-Luc Laglace que vous êtes député de la deuxième circonscription de Haute-Garonne, et nous sommes ensemble ce matin pour éclaircir ce, cette proposition de loi qui est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, qui va revenir, qui va arriver au Sénat courant, courant avril, la proposition de loi qui vise à séparer le foncier des, des murs, ceci, pour favoriser l'accès à la propriété. Vous nous dites qu'il ne s'agit pas de casser la, la propriété, mais c'est justement... Parce parce que vous êtes attaché, euh, attaché à ce droit. Est-ce que ça sera une obligation pour les communes, les municipalités, d'avoir un parc dédié à ce dispositif-là Il n'y a aucune obligation. Ce sont les communes qui décideront de, de le faire ou pas. Euh, C'est un plus mais... dans l'arsenal mis à disposition des, des communes, en fait. Hein. Absolument. Et la totalité du... Là, on vient d'entendre également, euh, de la part de la journaliste, qui pose la question, Jean-Luc Laguez, de savoir si cette loi va, être, va venir renforcer l'arsenal des communes. Alors, un, pourquoi je m'arrête là-dessus Parce que c'est important. Euh, il faut remarquer une chose et mettre les choses en parallèle. Euh, on, on, on sait tous que depuis certains temps, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation qui a mis en colère énormément de maires en France parce que ça les prive d'une source de revenus certaine pour la commune. Et ici, avec cette loi Laglaise, eh euh, c'est une loi qui a été faite pour les communes, finalement. Ce sont-elles les grands gagnants de cette loi Laglaise, puisque c'est elles qui vont bénéficier euh, au maximum de cette loi. Ce sont-elles qui vont pouvoir emprunter sur de très longues périodes, 80 120 ans, pour acquérir du foncier, qu'elles vont louer à des futurs propriétaires des murs, euh, qui seront achetés. Voilà, donc je pense qu'ici, en fait, cette loi Laglaise, elle a, été, euh, elle a été conçue, non pas pour la classe moyenne, mais plutôt pour les communes, pour donner une source de revenus supplémentaires aux communes qui, euh, qui ont été privées, en fait, de cette fameuse taxe d'habitation qu'elles vont pouvoir remplacer, finalement, par la location de fonciers sur des immeubles qui vont être sous la loi Laglaise. En tout cas, ça reste toujours que mon avis. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses j'ai mis au, au, au premier ministre euh, au mois de novembre, contient une cinquantaine de mesures dont, dont plus de la moitié sont à destination des communes pour euh, donner des outils. Voilà, euh, on, le, on le reprécise ici, hein, plus de la moitié euh, des propositions faites sont à destination des communes. Donc là, euh, on, on a une, une petite confirmation que euh, bien les grands gagnants de cette loi, ça va être plutôt les communes que les particuliers. Euh, aux communes. Et d'ailleurs, il y a dans la, dans la proposition de loi un certain nombre de choses. Parce que là, on parle de l'article 2 uniquement. Ouais. Mais j'ai six articles dans cette proposition, dont un certain nombre de, de, de points à destination des communes. Par exemple, pouvoir euh, se libérer du service des domaines pour... Euh, pour mettre en place des expertises. Enfin voilà, c'est peut-être un peu technique. Mais... Et tout ça visant à faire baisser les prix de 30 à 40%. Dernière question, monsieur le député. Est-ce qu'on ne peut pas y voir tout de même une mesure un peu court-termiste Parce que certes, vous avez isolé 30 à 40% du prix du bien. Inexorablement, la propriété prendra 5% par an tous les ans, comme c'est le cas dans des grandes villes oui, bien sûr, euh, elle prendra 5 à 10% par an, comme comme l'appartement en pleine propriété qui est dans l'immeuble à côté, mais il y aura toujours cette différence, cette décote, entre guillemets, de 30 à 40%, oui. et donc il sera revendu obligatoirement moins cher. Parce... Alors là aussi, je, ce n'est encore une fois que mon avis, mais je ne suis pas d'accord sur ce qui vient d'être dit, l'appartement ne prendra pas la même valeur que celui qui est à côté et qui possède lui le foncier. Pour quelle raison Eh bien, il existe déjà des lois et des programmes immobiliers, notamment des programmes immobiliers avec services, comme par exemple les résidences étudiantes, des résidences seniors. Eh bien, lorsque ces programmes sont achetés, ils sont achetés à un certain prix, et lorsqu'ils sont revendus par leurs propriétaires qui ont... Qui, qui, qui, qui ont usé en fait de, de l'avantage fiscal qu'ils ont eu à acheter ces appartements, ils les remettent donc sur le marché à la revente et on s'aperçoit de la difficulté qu'il y a à revendre ce type de bien et que la plupart du temps eh bien, ce bien est revendu moins cher que ce qu'il a été acheté. Tout simplement parce qu'il est revendu avec un service. Et là, comme le dit Jean-Luc Laglaise, ces appartements vont être revendus également avec ce fameux bail qui sera donc accompagné de son loyer à verser à vie. Et donc pour un futur acheteur, pour un, un, un acheteur potentiel, eh bien, il va considérer le fait de devoir être locataire à vie de ce foncier alors qu'à côté, il y a le même appartement qui lui sera en pleine propriété et qu'une fois qu'il sera payé, il n'y aura plus rien à payer sur ce bien-là, alors que celui qui serait acheté avec la loi glaise, et eh bien même une fois le crédit remboursé, il faudra quand même continuer à payer ce loyer ou cette redevance à vie. Donc je ne pense pas que euh, ces appartements continueront à prendre euh, les mêmes plus-values, euh, les mêmes, plus les mêmes euh, valeurs que des appartements en pleine propriété, parce qu'on en a l'exemple, avec des programmes immobiliers qui sont euh, également vendus avec du service, avec un contrat euh, qui accompagne le bien, comme les contrats de service qui pourraient s'apparenter ici, que je compare ici avec ce bail réel libre. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces réponses. Dis-moi si tu as été convaincu par les réponses du député Jean-Luc Laglaise à propos de cette loi-là, ou si au contraire eh bien, tes craintes sont confirmées. Dis-moi tout ça en commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos que je poste chaque semaine. Et je te retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao